Bonjour, c'est Franck, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, ben malheureusement, vous n'aurez pas de vidéo sur la réalisation du... Chair, Petit problème de GoPro. Mes rushs euh, sur la partie usinage sont partis je ne sais pas où. Donc, euh, et ben, ça, va ça va me permettre de lancer euh, la préparation pour la vidéo de la foire aux questions. Donc, je vous annonce le lancement de la foire aux questions. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous désirez. Euh, sur certains trucs, je ne m'étalerai pas. Sur mon parcours professionnel euh, avant, hein, euh, ça reste du domaine... Euh, privé, enfin bref, euh, je pense que vous aurez tous compris euh, donc n'hésitez pas, je répondrai à tout je ne censurerai rien du tout voilà euh, s'il y a une question qui me convient pas ou n'importe quoi je ferai joker, voilà euh, mais en général, y aura, je pense qu'il n'y aura pas de problème, donc n'hésitez pas euh, vous avez à peu près trois semaines, à mois pour vous préparer préparer vos questions, donc euh, ben, vous les marquez en dessous dans les commentaires de la vidéo encore une fois n'hésitez pas à poser n'importe quelle question il n'y a pas de problème euh, pas forcément sur le bois euh, enfin sur la vie en général vous faites ce que vous voulez vous êtes chez vous de toute façon c'est un peu grâce à vous que je suis ici euh, d'ailleurs euh, je tiens à remercier les 4 000, plus de 4100 abonnés euh, ben en fait je pas prêté attention mais j'ai dépassé les 4000 il n'y a pas si longtemps que ça donc un grand merci à vous euh, je tiens à préciser qu'il y a une page Facebook si les abonnés de la, de la chaîne YouTube peuvent balancer sur euh, la, la page Facebook ce serait aussi bien s'il y a quand même des trucs qui sont publiés de temps en temps, même régulièrement donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas c'est facile, c'est Créolignum vous ne pouvez pas vous tromper euh, y a, y aura. <rire> si vous n'arrivez pas à le trouver, c'est qu'il y a vraiment un problème donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez et à bientôt, c'était Franck de Créolignum